À cause, il si passera pas, comme Alors, à cause, si passera pas, comme à C'est pas mal, comme ma phrase, mais c'est un peu répétitif. Donc, du coup, pareil, là, là, je vais un peu plus loin. Donc, on a déjà corrigé le « si », mais normalement, ça, ça, je ne sais pas en catalan ton niveau, mais en italien, on, on moi, j'ai appris l'italien longtemps, on ne dit jamais euh, « si passera pas ». On dit « non, si passera ouais, ». Bah, en catalan, mon niveau, c'est zéro. Ah voilà, parce que du coup. Ah oui, oui, c'est. Oui, oui. Non, no si, si passera, kumako. Tranquille, quoi. Non, ouais. si passera, kumako. La négation, en fait, c'est pas ne pas, en général, c'est non, si passera. Et après, si vraiment, vraiment, vraiment, tu es énervé, que c'est un truc hyper grave et que vraiment tu, tu mets ton veto, ben là, non, si passera, passe, kumako. Mais normalement, c'est non, si passera, ça suffit. Non, si passera, kumako.